J'ai hâte de vous présenter cette méthode de vente qui nous ont permis du coup cette méthode de vente qui nous a permis de générer 500 000 euros de vente en trois ans. J'ai deux objectifs et je vais vous les annoncer tout de suite comme ça vous savez à quoi vous attendre. Les deux objectifs de cette session c'est soit de vous apporter un maximum de valeur pour vous aider à agir seul, si, euh, vous, avec tout ce qu'on va vous partager, et ben vous êtes autodidacte et vous dites « ok, cool, je vais pouvoir y aller », ben ça va être génial, ça, ça va être notre premier objectif, que vous utilisez ce qu'on va faire pour passer à l'action. Ça, c'est vraiment important, que ce ne soit pas juste euh, de la théorie. Et puis, un deuxième objectif pour un deuxième public, c'est euh, notamment de vous donner un aperçu de ce qu'on va vivre pendant 26 semaines pour ceux qui veulent être accompagnés dans le cadre de notre programme d'accompagnement, Ascension. En effet, le programme d'accompagnement va passer en revue les neuf étapes du système Ascension. Aujourd'hui, on va parler que de la sixième étape, le système de conversion. Et ce que ce à quoi vous allez assister, bah, c'est aussi un avant-goût de ce qu'on va faire, ce que je vais faire pendant 26 semaines. Pendant six mois, ce sera ce euh, type d'intervention chaque semaine, à la différence qu'on sera en plus petit groupe et qu'il y aura la plus de possibilités d'échanger. Donc voilà, comme ça, vous connaissez les deux objectifs. Soit vous repartez avec euh, euh, ce qui va vous aider à développer votre business et je serai très content et passer à l'action. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnés parce que seul, c'est plus difficile, eh ben, euh, je vous présenterai comment vous pourrez euh, prendre contact avec nous et voir si le programme Ascension est fait pour vous. Juste avant de démarrer, si dans le chat vous voulez bien euh, me dire d'où vous êtes et ce que vous faites en tant que coach. Et puis, euh, voilà, j'aime toujours savoir euh, qui vous êtes et ce que vous faites. Et comme ça, on va pouvoir passer euh, dans, euh, à l'action. Et je vais vous présenter ces cinq secrets. Alors, le premier secret, c'est la force d'être soi-même. C'est tellement, tellement important d'être soi-même parce que, parce que vous n'êtes pas des comédiens. Et parce que je pense qu'en tant que coach, vous n'êtes pas lancé dans le coaching juste pour gagner de l'argent, mais pour vous épanouir. Et pour moi, on ne peut pas s'épanouir dans la vie si on n'est pas soi-même. Et ben, C'est pareil pour la vente. Si vous n'arrivez pas à être vous-même dans la phase de vente, vous n'arriverez pas à vendre. Si je vous envoie un script et je vous dis qu'il faut juste faire ça, dire ça, poser ça comme question et que vous n'êtes pas aligné, et que ça vous ressemble pas, vous n'allez pas réussir. C'est pour ça que même nos clients euh, qui prennent des accompagnements un accompagnement assez onéreux hein, euh, avec nous, on ne donne pas de script parce qu'on pense que chaque client est différent et que chacun doit écrire entre guillemets son propre script. Ok. Quand, euh, quand on a envie de travailler sous forme de script d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas envie. Et on va en parler un peu de, de ces étapes plutôt... Euh, que ce script dans, la, dans le deuxième point. Mais du coup, le premier point que j'aimerais vous dire, c'est -ce, qu ce qui m'a permis de passer de 1 000, 2 000, 3 000 euros à 10, 20, 30 000 euros par mois. C'est vraiment cette capacité à coacher plutôt que de vendre. Parce que de base, moi, je n'aime pas vendre. Okay. En tout cas, je n'aimais pas cette conception de la vente qui était de pousser les gens à acheter quelque chose, parfois qu'ils ne voulaient pas. Vous voyez tout ce qu'on peut avoir comme pensée limitante. Et c'était ça ma conception de la vente, pousser les gens à consommer. Sauf que je n'aime pas vendre, mais j'aime coacher. Et du coup, comment je peux amener le coaching dans la vente de sorte que non seulement ce soit éthique et efficace, mais que je prenne du plaisir. Parce que si vous arrivez à prendre ce qui vous fait plaisir et vous le mettez dans ce qui est efficace et utile et nécessaire, hein, la vente, eh ben, c'est là que vous pouvez euh, générer... Des résultats que vous n'aurez jamais imaginé autrement. Donc, ce que je vais vous partager là, assez brièvement, parce qu'on a cinq points et que j'aimerais traiter les cinq points, c'est le fait que quand vous avez un prospect au téléphone ou en Zoom avec vous, coachez-la. La coacher, ça veut dire quoi Ça veut dire l'écouter, avoir de l'amour pour cette personne, lui poser des questions et challenger quand quelqu'un vous dit qu'elle a ça comme problème, allez creuser, allez creuser. Faites un peu ce travail d'inspecteur en collaboration avec votre euh, client et votre coach évidemment. Et ce travail-là, et on va le voir dans, la, dans le deuxième secret, hein, qui sont les six appels, rien qu'en vous disant ça, normalement, vous vous rapprochez d'une vente. Pourquoi Parce que si la personne, elle repart de votre session avec « waouh, c'était transformatif ». Wow, « Waouh, ce coach m'a aidé à voir les choses complètement différemment. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Oh, ça me fait me sentir confiant, ça me fait me sentir bien. Eh » Vous imaginez bien qu'avec cette énergie-là, vous allez vendre beaucoup plus facilement que en juste présentant un argumentaire de vente. Pas plus tard que ce matin, j'étais en appel avec une, une ancienne cliente qui va euh, certainement rejoindre le, le nouveau programme. Et on avait une demi-heure de Calais parce que ben voilà, qu'on avait une demi-heure. Et au lieu de lui présenter le programme pendant une demi-heure, pendant 20-25 minutes, je l'ai coaché. Et pendant 5 minutes, je, euh, je lui ai présenté le programme seulement. Alors, elle connaissait déjà en partie le programme, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que quand je l'ai coaché, je l'ai aidé à voir que certaines choses étaient possibles et que ces problèmes n'étaient pas si graves que ça et qu'il y avait des solutions et du coup bah, ça lui donne envie de travailler avec moi alors c'est pas officiel euh, au moment où je vous parle mais euh, c'est quasiment fait parce que justement je lui ai montré que je la comprenais que j'avais de l'amour pour elle que j'avais envie de la servir que euh, je voilà, ce qu'elle partageait ce qu'elle vivait m'intéressait profondément et qu'il y avait des solutions très concrètes à euh, ces challenges et forcément naturellement ça lui donne envie de travailler avec moi ce premier secret, c'est peut-être le meilleur secret que je peux vous partager, mais évidemment, c'est le complément de ces cinq secrets qui va faire qu'il y aura une véritable émulsion. C'est-à-dire que là, je vais vous partager cinq secrets, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Plus bon, en tout cas, ce n'est pas cinq fois 1. Hein. C'est que vous allez multiplier la force de chacune de ces euh, secrets. C'est-à-dire que ça va être 1,2 x 2 x 1,5. Et quand vous allez multiplier ces cinq secrets que je vais vous partager, vous allez voir que tout va être beaucoup plus fluide. Donc, en tout cas, le premier conseil que je voulais vous donner, c'était de coacher plutôt que de vendre. Euh, si ça vous intéresse, il y a un livre qui s'appelle Profession Coach qui parle de ça, de, de l'expérience de coaching. Et la première fois que j'ai appris ça, j'ai dit « Waouh, c'est génial !» Pendant que je vais couper le chauffage parce qu'il commence à faire chaud chez moi, euh, dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Ok, et moi je passe au deuxième point et puis je prendrai les questions juste après. Le deuxième point que j'ai envie de vous présenter, c'est les six étapes d'un appel euh, de vente qui vend. Et ces six étapes sont euh, très importantes à maîtriser et à comprendre. La première étape, elle est assez simple, c'est l'accroche. C'est l'idée de comment, durant les premières minutes, vous pouvez mettre la personne à l'aise et l'aider à comprendre que vous allez mener l'appel, que vous allez être là pour la servir. Okay je pourrais rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est ça. Et puis, assez rapidement, assez rapidement. et avant, j'avais tendance à traîner, je passais peut-être 5-10 minutes à créer du lien, mais en réalité, c'est parce que j'essayais d'avoir de, de, plus confiance en moi, et du coup, je, je traînais, je traînais. Mais deuxième point qui doit venir assez rapidement, c'est tout de suite d'aller voir les problèmes euh, euh, euh, qu'ont vos prospects. Okay quel est ton challenge du moment Sur les six derniers mois, quel a été un obstacle à l'atteinte de tes objectifs Pourquoi est-ce que tu es en appel euh, Pourquoi tu as réservé cet appel avec moi Quelles sont tes attentes euh, Profondément, qu'est-ce qui te bloque Et quand la personne vous parle d'un problème, allez voir… « Ok, mais pourquoi tu as ce problème-là » Parce que souvent, on ne vous présente pas un problème, on vous présente le symptôme du problème. Et c'est votre travail d'aller chercher le problème et de lui montrer que ce problème, s'il n'est pas résolu, les conséquences peuvent être très graves. Ça, la personne le sait, en fait. Vous, vous ne mettez pas de graines dans sa tête. Cette graine, elle, elle est déjà chez elle. Et elle le sait, elle n'est pas… Ben, personne prend un appel avec vous si elle pense que son problème n'est pas grave. Vous, vous allez juste… Arroser, ajouter un peu de, de lumière pour que cette graine euh, naisse et que ça donne euh, une fleur, que ça donne un fruit, euh, que ça donne un arbre. Donc, ça va être votre travail à vous de faire en sorte que ce problème-là prenne soit, soit aux yeux de votre prospect aussi important que la gravité de son problème. Il n'y a rien de pire qu'un prospect qui pense qu'il a un petit problème et qui se raconte l'histoire qu'il a un petit problème. Parce que d'une, vous n'arriverez pas à vendre votre accompagnement si la personne, elle croit que c'est un petit problème. Mais au-delà de ça, ce n'est pas le plus important. C'est que si elle pense que c'est un petit problème, elle ne va pas le résoudre. Et si elle ne va pas chercher à le résoudre, ce problème va s'amplifier et ça va s'aggraver. Et, et plus ça s'aggrave, plus ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, c'est votre responsabilité de l'aider à prendre conscience du problème. Ce n'est pas juste pour vendre. Parce que même si 80-90% de vos prospects, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, 80-90% de vos prospects ne vont pas acheter chez vous. Par contre, il faut tous qui repartent avec quelque chose. Et notamment, cette conscience que leur problème est résolvable et qu'il est très grave de ne pas le résoudre. Si vous le pensez, si c'est vrai. Hein. Mais généralement, personne ne prend d'appel avec vous pour passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec vous si son problème n'est pas grave. Deuxième étape, ça va être l'aider à avoir une vision inspirante. Ok, ça, c'est ton problème. Nous, par exemple, quand on accompagne les coachs, c'est euh, voilà, mon problème, c'est que je n'arrive pas à développer des ventes, je n'arrive pas à dépasser les 5 000 euros par mois et du coup, bah, je travaille beaucoup et je sais que je mérite mieux et c'est frustrant. Okay, et si tu n'arrives pas à résoudre ce problème, qu'est-ce qui se passe eh ben, Je vais travailler de plus en plus, je vais être frustré, je vais rentrer, je vais être fatigué, ça va me dégoûter de ce travail, je ne vais pas être heureux, ma famille va en pâtir et je ne vais pas pouvoir aider autant de gens que je veux. Et du coup, on va passer à la vision. Ok, à quoi tu aspires idéalement Dans trois mois, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans Pour l'aider à voir que waouh, il y a un avenir radieux qui est possible. Parce que parfois, vos... Prospects sont tellement plongés dans leurs problèmes, leurs difficultés qu'ils en oublient la vision. Mais c'est hyper important. Là, j'ai l'image par exemple d'une euh, femme enceinte. Euh, je pense à mon épouse hein, qui a accouché il y a un, un an, plus d'un an maintenant. Et ben si toutes les fois où, où elle avait des douleurs ou des nausées ou des euh, un, un inconfort elle ne voyait pas la vision qu'un jour on, le bébé allait naître, qu'on allait pouvoir lui donner de l'amour et prendre soin de ce bébé, ben, ça n'a pas de sens, c'est juste horrible en fait, de gérer, de gérer les symptômes d'un problème, de gérer le nausée. Ça n'a ça pas de saveur en fait et ça ne donne pas envie d'aller plus loin. Donc encore une fois, si votre prospect n'a pas envie d'aller plus loin, eh ben, elle ne va pas se bouger et du coup le problème va persévérer. Et aussi, aussi, en tant que coach, si la personne ne voit pas qu'elle peut avoir un avenir radieux et ambitieux, ben pourquoi elle vous paiera pour, pour que vous travaillez avec elle Du coup, il y a un biais qui est assez puissant, c'est que si vous aidez votre prospect à comprendre ses problèmes et à visionner ce qu'il a envie et ses rêves et qu'il en est capable, et ben, automatiquement, elle va croire que vous avez la solution. Parce que vous l'avez aidé à diagnostiquer, du coup, forcément, vous avez la solution. Et ça, c'est hyper important. Alors, je passe un peu vite hein, parce qu'on a trois secrets derrière, mais une fois qu'on a fait le problème et la vision, on va faire le pont entre les deux. Voilà, donc on résume un peu la situation. Si j'ai bien compris, c'est ça ton problème, c'est ça que tu vises. Et euh, l'idée, c'est d'aller là, là, là. Et donc là, on peut commencer à prescrire un peu une, euh, des étapes. Donc, je t'invite à d'abord, par exemple, dans mon cas, à d'abord créer euh, ton offre, à pouvoir... À aller sur les réseaux sociaux, à maîtriser les réseaux sociaux, à créer du contenu euh, pour euh, attirer des clients, puis à les avoir au téléphone pour leur proposer un appel. Voilà, je vais construire, lui prescrire un pont. Et l'idée, bah, c'est un peu comme ce webinaire. C'est donner du contenu et si votre prospect décide d'y aller tout seul, bah, il a au moins euh, les grandes étapes pour y aller tout seul. Évidemment, nous, notre but, si on pense que c'est bon pour notre client, c'est qu'en présentant ce pont, on lui présente le détail de comment on va accompagner ce client. Et En lui montrant ça, eh ben, ça lui donnera envie de travailler avec nous. Et quand on lui demandera notamment, est-ce que tu as d'autres questions pour moi Est-ce que tu veux en savoir plus Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de travailler avant de terminer cette session ben, Il y a des chances que parfois, on vous dise, OK, comment on peut travailler ensemble C'est quoi que tu proposes Là, on va proposer l'offre et l'offre, on ne va pas entrer dans les détails de ce qu'est l'offre euh, pour son prospect, mais on va présenter grosso modo les bénéfices, les valeurs de comment on va travailler. Et à la fin, on rentrera dans les détails de chaque semaine, on se voit une heure sur Zoom, etc. Mais ça, ça doit prendre un minimum de place. Et ça, c'est hyper, hyper important. Là, j'ai en tête un bureau que je cherchais euh, à, à louer, quoi, une salle pour un événement. Et euh, bah la personne, quand elle me présente, elle ne cherche même pas à comprendre euh, l'enjeu, le problème, euh, la vision. Elle me dit juste, bah écoutez, on a une salle, il y a un micro, il y a un câble HDMI. qui. Bon, elle commence à me donner tout plein de détails. Je lui dis, mais OK, à la limite, c'est intéressant, mais ce n'est pas, pas, pas sur ça que montre Montre-moi que déjà, tu as envie de travailler avec moi, hein, que tu comprends ma problématique, que vraiment, tu, tu vas me servir, parce que là, tu ressembles à quelqu'un qui loue juste une salle. Et ça, c'est ce qu'elle croit. Cette propriétaire, elle croyait qu'elle louait juste une salle. Non. Ce qu'elle vend, ce n'est pas de la location de salle. Ce qu'elle vend, c'est de permettre à un entrepreneur, par exemple, de développer son business à travers la location de sa salle. Du coup, quand vous présentez votre offre, voilà, présentez surtout les bénéfices, comment vous allez l'aider euh, dans les grandes lignes, plutôt que, oui, chaque, chaque jour, chaque semaine, je t'enverrai un lien pour te, te connecter sur Zoom, voilà, tout ça, ça ne l'intéresse pas forcément. Si elle s'engage et qu'elle s'inscrit avec vous, elle comprendra tout ça. Et puis, sixième étape qui est négligée par beaucoup de gens qui ont, qui ont un peu peur, qui ont une relation à l'argent difficile, c'est d'encaisser. et En fait, on s'en fait toute une, euh, toute une idée, mais encaisser, c'est juste normal. Et quand moi, je vais euh, dans une, au supermarché et que j'achète des produits, bah, euh, je paye. Euh, pour terminer, je suis pas choqué de payer. Euh, le supermarché n'est pas gêné de me dire que les caisses sont par là. Bah, c'est pareil. Si votre client a décidé de travailler avec vous, bah, l'étape naturelle après, c'est OK. Par quel billet tu préfères payer Carte bancaire, Paypal, virement bancaire. Et idéalement, vous encaissez lors de l'appel ou vous l'encaissez juste après, mais ne laissez pas traîner parce que votre client a besoin d'être l'idée, a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas agréable. Imaginez, vous allez acheter une voiture et on vous dit OK, je vous la vends. Au revoir. Mais attends, on a un signe. OK, je peux te payer. Quoi. Tu vois, ce n'est pas très rassurant. Donc, ça, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux premiers points déjà que j'ai présentés? Si c'est le cas, je vais y répondre. Et sinon, on continue. OK Je ne vois pas de questions. Je continue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Troisième secret qui va euh, vraiment vous aider parce que l'un des pires trucs qui puisse arriver quand. Euh, on est en appel de vente c'est quand à la fin tout, on a l'impression que tout s'est bien passé ouais, tout, tout est top et à la fin on se prend des objections et là on se dit, bah mince, comment je fais maintenant pour répondre à ça alors la première chose que j'aimerais vous dire c'est qu'il ne faut pas répondre aux objections par de l'argumentaire par de la confrontation, ça c'est très très mauvais je vais vous donner les différents types d'objections qui, qui sont les plus fréquentes que j'ai euh, auxquelles j'ai fait face, que mes clients font face et du coup, qui vont vous aider. La première chose, ce n'est pas forcément dans l'ordre du plus fréquent, hein, mais euh, dans un peu ce top 4, top 5 des objections, il y a la relation. Et ça, on ne va pas forcément vous le dire. C'est que certains de vos prospects, d'ailleurs, surtout quand c'est des femmes, eh ben, heureusement ou malheureusement, c'est vous qui voyez, euh, elle, va devoir avoir, euh, quoi, elle va vouloir avoir l'aval de son conjoint avant, de décider et du coup si vous ne maîtrisez pas ça la personne va vous dire j'ai besoin de réfléchir sous-entendu j'ai besoin d'en parler à, à mon mari ou à ma femme et du coup vous n'allez pas pouvoir l'aider à surmonter cette objection donc, typiquement, ce que vous pouvez proposer, c'est des appels avec euh, le conjoint. Moi, c'est ce que je propose parfois, de faire un appel, ok Ou de poser des questions simples, comme euh, « Tiens, tu m'as dit que tu étais euh, marié. Est-ce que tu penses que ton mari te soutient Non, il ne te soutient pas. Ok, pourquoi il ne te soutient pas ?» Et de pouvoir anticiper les objections, de sorte qu'à la fin, quand on se trouve au moment de présenter l'offre, il n'y a pas d'un coup, « Oui, mais il faut d'abord que j'en parle à mon mari, je peux revenir vers toi la semaine prochaine. » Le truc qui, oh, « Moi, bon, je croyais que tu voulais, mais ok. » Donc, parlez-en avant d'arriver à la présentation. Vous pouvez notamment aussi parler du temps. Ok, Ça, c'est quelque chose euh, d'utile. C'est qu'à la fin, l'objection peut être « ok, ton programme, il est bien, mais je n'ai pas le temps. Okay, » Donc, parlez-en en, en amont. Tiens, par semaine, tu as combien de temps à dédier à ta perte de poids, à te remettre en forme, à chercher un job, à développer ton chiffre d'affaires si la personne vous dit euh, deux heures, bah là, vous savez que si vous allez présenter l'offre, à la fin, vous dire non, mais ce n'est pas le bon moment pour moi, je n'ai pas le temps. Okay. Si la personne, elle vous dit 20 heures, et que vous dites, ok, bah, notre programme, ça va juste prendre 1h30, heure, 2 heures grand max par semaine, elle ne pourra plus vous dire, je n'ai pas le temps, puisque juste avant, elle a dit qu'elle qu avait 20 heures de disponible. Ça, c'est hyper important. Il euh, y a l'enjeu. Anticiper les objections par rapport à l'argent, c'est beaucoup plus délicat. Euh, moi, en toute honnêteté, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière très facile parce que moi aussi, j'ai encore certaines relations à l'argent à travailler. Mais c'est cette idée que, euh, ok, est-ce que financièrement, tu es prêt à investir euh, dans la thématique que vous proposez ok? Euh, est-ce que tu as déjà investi Bref, poser des questions qui peuvent l'amener à, à parler euh, d'argent. Ça, ça peut être intéressant, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de presque vous le mettre entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas vous mettre trop de pression sur ça. Et puis la dernière, ce que je peux vous dire, et ça peut vous surprendre parce qu'en fait, même vos prospects ne le savent pas et donc jamais ils vont vous le formuler comme ça. Mais moi, j'ai assez d'expérience pour vous le dire c'est que beaucoup de vos prospects ne veulent pas travailler avec vous, pas parce qu'ils ne croient pas en vous, mais parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils se disent, mais je ne veux pas payer ce prix-là pour ne pas avoir de résultats je vais décevoir toute ma famille, mon conjoint, mon coach, et euh, je préfère dans ce cas-là ne pas me lancer et rester dans ma situation. Sauf que ce n'est pas réellement ce qu'elle a envie. C'est par peur qu'elle pense comme ça. Et du coup, ça, ça va être votre travail. c'est Avant de présenter l'offre c'est « OK euh, » à quel point tu es déterre, okay euh, comment tu peux avancer. Et puis, euh, ouais, je, si, si je te montre le, le programme, voici quoi, voici les différentes étapes. Est-ce que tu crois en toi Est-ce que tu crois que tu peux atteindre tes objectifs Si la personne n'y croit pas du tout, du tout, du tout, bah c'est sûr que euh, même si vous lui vendez un programme, ça va être très difficile de la faire avancer. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, très difficile. Donc, ça, c'est le troisième secret que je voulais euh, vous Présenter. Euh, pareil dans le chat allez-y hein, si vous avez des questions c'est avec grand plaisir euh, et on va maintenant passer au, au, au quatrième point quatrième point c'est l'environnement de l'appel est plus important alors l'environnement pas euh, plutôt spatial que euh, temporel ok c'est cette idée que avant l'appel je n'ai pas de statistiques, ce pas facile d'avoir des statistiques, mais je pense que au minimum, au minimum, 60% des clients hein, qui ont euh, contribué à, à ce qu'on atteigne ces 500 000 euros de chiffre d'affaires durant les trois dernières années, je pense que 60% des clients qui nous ont dit oui avaient déjà pris leur décision avant même l'appel. C'est pour ça que parfois, on appelle ça des appels de closing. Le closing, c'est le fait de sceller la vente. Sous-entendu, la vente, elle est presque faite. Et du coup, avant l'appel, bah, il peut y avoir votre livre, un webinaire, une masterclass, euh, un événement présentiel, euh, un sommet virtuel, bref, plein d'actions qui vont non seulement amener les gens à avoir plus confiance en vous, mais potentiellement, peut-être, où vous allez présenter votre offre. Ok, En toute transparence, c'est ce que je fais aussi avec vous là. C'est-à-dire qu'à la fin de cette session, il y en a qui voudront prendre un appel avec moi. Eh ben. Ceux qui prennent un appel avec moi après avoir vu ce webinaire ne seront pas dans le même état d'esprit que ceux qui vont prendre un appel avec moi s'ils n'ont pas vu ce webinaire. Ceux qui ont vu ce webinaire sont déjà convaincus et ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour les booster, les aider à prendre la meilleure décision. Et ça, c'est l'idéal, j'ai envie de dire. Idéalement, c'est ce à quoi vous devriez tous aspirer prochainement. Que... Votre travail avant l'appel est tellement bien fait que quand ils sont au téléphone, eh ben, les prospects sont déjà chauds. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas tout de suite. OK, je ne veux pas vous donner des faux espoirs, mais qu'il faut garder en tête. Et ça peut être très simple. Hein, ça peut être, bah, je te conseille pas plus tard que ce matin à une cliente. C'est euh, elle a eu une réservations très réservation d'appels euh, durant les prochains jours, bah, 24 heures avant la session ou le matin avant la session, envoyer un email avec des euh, conseils, des questionnements, des, une fiche à remplir, bref, des choses qui vont le mettre dans un état d'esprit d'apprenant et de « waouh, c'est trop bien ce qu'il fait, j'ai hâte d'être à l'appel, euh, j'ai hâte euh, d'acheter ce qu'il va me proposer. Okay » Donc, je dirais au minimum 60% de nos clients euh, sont dans cet état d'esprit avant… quoi ouais, 60%, ouais, 60 des clients sont dans cet état d'esprit avant même le premier appel avec nous. Et puis, après l'appel, c'est très, très important. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de rejets, hein, vous l'avez compris, entre 80 et 90 des gens vont vous dire non. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, que sur ces 80 à 90 je n'ai pas envie de vous donner un chiffre au hasard, mais il y a un pourcentage d'entre eux qui vont devenir clients. Et le truc qui est sympa, c'est que le cumul de tous les gens qui vous disent non, au final, ça fait une poule d'audience énorme et... Un petit pourcentage de cette grosse poule d'audience de gens qui n'ont pas dit oui maintenant, eh ben, si vous gardez la relation, si vous les challengez, si vous leur envoyez du contenu, ils vont devenir clients par la suite. Donc, ne vous arrêtez pas dès le début euh, et persévérez après les appels. Pas de questions Tout est clair Allez-y hein, si vous avez des questions Ok, je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'ai un appel dans une demi-heure et du coup, j'aimerais m'assurer que vous avez tout le contenu. On aura aussi des temps de questions-réponses. Alors, dernier point que j'aimerais vous donner, surtout si vous lancez un programme de groupe. Ok, Pour rappel, pour lancer un programme de groupe, il vous faudra une centaine d'abonnés ou des clients. D'abonnés par email ou des clients. Sinon, c'est juste trop compliqué. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Mais admettons que vous lancez un programme d'accompagnement. Ce que je vais vous dire là peut être adapté aussi à du coaching individuel, mais ça va être surtout efficace si vous euh, lancez un programme d'accompagnement. Et bien là aussi, en toute trans transparence, c'est ce qu'on va faire avec vous. C'est-à-dire que le 1er octobre de cette année, on a lancé un un événement présentiel où j'ai présenté le programme Ascension pour la première fois. Et puis à cet événement, euh, la semaine après, il y en a quatre qui ont décidé de rejoindre Ascension. Donc, comment j'ai fait bah, J'ai créé une certaine urgence en mode, voilà, c'est un événement. C'est spécial, c'est une toute première fois. Ici, c'est les 24 membres fondateurs. Il n'y a pas plusieurs membres fondateurs. Il n'y en a qu'une fois des membres fondateurs. Et du coup, l'idée, c'est de leur présenter euh, une opportunité sous forme d'événement Et sous-entendu, bah, si tu ne nous rejoins pas maintenant, euh, ça va être trop tard. Et deuxième euh, levier que vous pouvez utiliser, c'est le côté… Alors, je ne suis pas trop fan parce que je n'ai pas envie de me positionner dans la tête des gens à quelque chose de plutôt pas cher. D'ailleurs, notre programme d'accompagnement, c'est peut-être même l'un des plus chers euh, du marché. Euh, c'est cette idée que bah, si vous nous rejoignez maintenant, il y a un tarif spécial. Et ça, ça crée de l'urgence. Okay Donc, nombre de places limitées, tarif spécial, c'est euh, des éléments de rareté qui vont, euh, que vous avez certainement déjà entendus et qui sont très efficaces. Voilà, Je suis très content d'avoir pu empacter tout ça en 25 minutes. On a du coup un temps pour des questions.